Mais, mon frère qui m'a attaqué parce que j'ai dit que les dents de idiamine sont... J'ai vu mes dents. Moi, j'ai dit à qui veut l'entendre. Moi, j'ai toutes mes dents au complet. C'est l'année passée. J'ai levé une dent derrière ici. Voilà. Je n'ai pas les mêmes dents que Amin. Regarde, ce n'est pas les mêmes dents. Les dents se dévient. Ces dents sont déviées comme ça. C'est des zigzags. C'est-à-dire, une ici, une autre. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, il faut m'excuser si, si cela si t'a fait mal. Si c'est ton oncle là, excuse-moi. Je te prends mes excuses. Voilà. Partagez la vidéo. Moi, voilà, mes dents sont complètes. Il y a une seule dent que j'ai levé derrière ici. Une dent, par là. Voilà. Et ça, c'est l'année passée. Voilà. Mais lui. Bon, je laisse ça. Comme cela t'a beaucoup fâché là, il faut m'excuser. Voilà. Il est dit Jaffa. Il dit Jaffa, moi. Ibrahim. Voilà. Moi, je n'ai aucune dent pourrie. Aucune. Voilà. Tout est au complet. Non, ce n'est plus au complet. Il y a une qui manque maintenant. Voilà. Je profite de l'occasion pour, euh, encore une fois, souhaiter joyeux à à mon jeune frère de valeur, euh, Lilka Damaro. Voilà. Car sans si une personne sage, à toi et à ton jumeau, joyeux anniversaire. Alex, Lilka, joyeux anniversaire à vous. Voilà, ne do que brèbler. Berkina Gino, comment vas-tu? Donc, joyeux anniversaire à toi. Sanusi Sangale, Fula Sinani, Moba, comment vas-tu? Donc, Wallah voilà Ismaël, Ismail, Allah, Zidane, Allah. Voilà, lui, les, vous savez, les gens n'aiment pas que tu donnes leur avis. Il dit que je me suis moqué des dents de son oncle. Est-ce que je me, suis, je me suis... Non, je dis... Comment vas-tu, al -Sie? Donc on laisse ça, ce n'est pas le jeu, Donc je voudrais dire ceci. Voilà. Merci beaucoup, Bangura Seko. Sekou, merci. Tu, as, tu portes le nom même d'un de mes neveux, hein. J'ai un neveu là, a ma soeur qui est mariée à la famille Bangoura, là. Il y, a, il y a un qui s'appelle Quand je vois Sekou Bangoura, je pense beaucoup au compte de ma petite soeur. Voilà, elle a mis Sekou Bangoura, le nom de son garçon, je pense beaucoup à ça, là. Comment vas-tu, Bangoura, respect à toi, mon frère. Smell comment vas-tu? Donc, au folie albénien, euh, je voudrais commencer par ça. Je vais lire d'abord ce que Bogolan Abba a dit. Je vais commencer par Bogolan Abba. Pourquoi je soutiens Etienne Soropogui? Aujourd'hui, nous avons été dribblés. Moi, ceux qui connaissent, ceux qui reconnaissent que nous avons été dribblés. nous avons été manipulés, nous avons été roulés dans la farine. J'apprécie des réflexions, quoi, des personnes qui arrivent au moins à comprendre que la rencontre tout ce temps avec Gomu n'était qu'un moment de perte de temps. Voilà, un moment de perte de votre, un moment de perte de temps. Mais s'il y a un monsieur, qui est un intellectuel, évidemment, qui a compris ces jeux là et qui dit carrément que nous ne sommes pas contents, il n'a pas dit que nous allons agir. Il dit que nous ne sommes pas contents. Et nous ne sommes pas contents, pourquoi nous ne sommes pas contents Il a bien détaillé. Ils ont été roulés, manipulés. Que, parce que moi, Étienne qui me donne raison. Je ne sais pas pourquoi vous êtes parti écouter Gomu, étant donné vous savez que Gomu a les mains liées. Gomu ne peut pas décider. Aujourd'hui, regardez le pays. Ou bien le pays n'est pas bloqué. Ils ont essayé de prendre tous les exemples pour nous faire retarder, nous, nous faire perdre le temps. Vous pensez que les 600 millions de dollars qui ont été difficilement prononcés par euh, Morikone étaient juste pour dire fait du chantage à la communauté internationale. Vous, vous, vous nous chauffez avec le retour à l'ordre constitutionnel. Vous nous fatiguez pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous, vous êtes comme vous êtes... Maintenant, voilà 600 millions. Vous mettez 600 millions de dollars sur la table, et puis, ça marche. Comme ils savent que la communauté internationale ne peut pas les donner les 600 millions de dollars, donc cela veut dire automatiquement que le calendrier va glisser. Parce que les deux puissances qui ont parlé du non-glissement du calendrier sont des puissances qui peuvent les mater à tous les sens. Les Américains peuvent les mater à tous les sens. Ils savent très bien. Les Américains ne sont même pas pressés pour les mater. Les Français ont compris que ce monsieur est un brouillon. Ceci dit, oh là pour ne pas dire non, on n'a pas fait ce qu'il veut là. Ils ont parlé de 600 millions. Voilà un monsieur bonnement euh, averti, était un suropogui, qui est venu dire, nous avons été trompés, manipulés, puis le Donc, Benito a raison. Moi, j'ai raison. J'ai toujours eu raison. Ça, quand même, je le dis. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. J'ai eu toujours raison. Depuis le premier jour, j'ai dit, pourquoi vous partez rencontrer quelqu'un qui n'est pas indépendant Quelqu'un qui rencontre avant de venir prendre les décision L'avant-dernière rencontre, bien avant la dernière rencontre, qu'est-ce que Gomu vous a dit Donnez-moi quelques jours, je reviendrai avec la réponse. Après, le ramadan est arrivé. Après le ramadan, vous avez reçu quelle réponse Qu'est-ce qu'il vous a dit après, après le ramadan Qu'est-ce qu'il vous a dit après le ramadan Un chef du gouvernement vient dire devant vous les intellectuels des partis politiques avertis qui ont tellement négocié dans ce pays-là, d'autres ont 20 ans de carrière dans les partis politiques, d'autres ont 15 ans, 17 ans, de carrière dans euh, Sali, comment vas-tu Bon séjour hein, en France. D'autres ont passé 15 ans, 16 ans. Vous avez cette expérience de dialogue, cette expérience de discussion. Personne parmi vous, je dis personne parmi vous, n'est un, un débutant dans les négociations dans ce pays-là. Depuis le temps de l'Ansona Conti, Adi Biatou, et Mohamed Fofana, paix à son âme. Depuis ce temps-là, vous êtes des personnes qui ont participé à toutes les négociations dans ce pays-là. Comment est-ce qu'un enfant qui est né, Lorsque vous faisiez les négociations avec le président de Comté, entre 2006 et 2007, Gomu là était au collège. Gomu qui est là, il était au collège. Gomu qui est devant vous, certains parmi vous là, Gomu là était au collège. Allez-y, vous renseignez. Gomou que vous voyez comme ça là. S'il n'était pas au collège, il était au lycée. En tout cas, c'était un enfant, un, un petit. C'est lui aujourd'hui que vous perdez votre temps en train d'ouvrir vos narines pour écouter. Excusez-moi le terme, écoutez, nous avons perdu combien de temps Plus de trois mois, gratuitement, pour venir nous dire qu'il a tout fait. Un chef de gouvernement qui dit à son ministre de la Justice, voilà les préalables. Maintenant, comme nous sommes arrivés à ce niveau, la communauté internationale nous a tourné le dos. Nous n'avons pas de financement, parce que les financements peinent à être donnés. Il y a des conditions posées par la communauté internationale pour la paix, pour qu'on s'en sorte, pour qu'il y ait une suite. Voilà ce que tu vas faire. Nous allons libérer les prisonniers. Ils sont sous instruction judiciaire. Ils sont sous l'ordre judiciaire. Mais qu'ils aillent à la maison et que la justice les convoque un à un. En tout cas, s'occupe des dossiers. Cela, au moins, pouvait apaiser. Doubia, comment vas-tu Que les gens la rentrent à la maison afin qu'on puisse discuter. Pour que au moins, la communauté internationale nous regarde, discute avec, accepte. Voilà un, un ministre de la justice qui est en Allemagne. Allez-y voir son poste. Il a dit devant le monde entier qu'il est malade, qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'il a dit. Hein? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Allez-y voir. Mbalangbefi Alama, si je traduis en, en, en soussou. ce qu'il a écrit en français. Mbalangbefi Alama, Dieu est grand. Alanan Mangera. C'est ce qu'il a écrit. En bas là-bas, quelqu'un a commenté, il a répondu. Il dit qu'il a été en. Il a, ça fait maintenant plus de combien de jours Il est là-bas Un mois maintenant, avant le ramadan jusqu'à là-bas. Il n'est là pas prêt à venir Parce que son prochain rendez-vous c'est le 25 juin Imaginez-vous nous, nous, nous devons attendre pour Kassoli Damaro et autres là jusqu'au 25 Jusqu'à ce temps-là Gomu l'appelle la, Gomu, Gomu prend son téléphone Il l'appelle, il appelle son ministre de la justice celui qui est son chef, il est le premier ministre vous les, vous, les partis politiques, là, vous n'êtes pas averti. Quelqu'un qui appelle son ministre, il est le chef du groupe. C'est comme si Kassouri prenait son téléphone. Il appelle Ismaël Dubaté. Ou bien il appelle eh, Magasouba. Ou bien il appelle eh, eh, eh, Yero. Ou bien il appelle Kabessa. Eh, eh, eh, eh, eh, il appelle euh, Batamasso. Ou bien il appelle Ceci. Ils disent que ah, non, je ne peux pas le faire. Kassouri allait le... voir. Qu'est-ce que Kassouri allait dire C'est une foutaise. C'est une foutaise. C'est le chef, on dit premier ministre, chef du gouvernement. Merci beaucoup, Martin. merci. Premier ministre, chef du gouvernement. Et carrément, Charouette dit à, à, à Gomu qu'il ne peut pas. Et puis lui dit de se référer. De se référer. Et là, selon les informations de ses proches, de ses proches, excusez-moi, minute, Voilà, j'étais cherché beaucoup même, Selon ses proches, ce n'est pas en ce temps-là qu'il va revenir. Hein. Donc, nous notre vie là, dépend de celui qui ne va pas venir. Un département très crucial, important, qui n'est qui, qui autre que le ministère de la Justice, est euh, géré par un simple secrétaire général qui ne doit pas prendre les décisions. On lui dit de faire les choses. Quand il finit de faire les dossiers, et on envoie sa à qui est assis dans une maison là-bas avec des femmes, qu'il est malade. Vous aussi, regardez ça, il est assis en Allemagne dans un appartement là-bas, très bien aménagé. L'ambassade vient tout le temps donner des filles, de manger et autres. L'ambassade de la Guinée en Allemagne là-bas, il est là, il est à l'aise. C'est lui qu'on doit faire le compte rendu par téléphone, par, par email, on l'envoie. Il étudie le dossier, il envoie la réponse au secrétaire général et c'est tout. Nous, on peut rester dans ça là, on peut rester dans ça. On peut rester dans ça comme ça Merci beaucoup, mon grand Ali Moutraori. Merci pour les étoiles. Respect à toi, mon grand. On peut rester dans ça. Mais, Etienne Soropoki, merci. C'est à cause de ça que j'ai dit, Etienne, je supporte Etienne Soropoki. Voilà Bogolan Abba qui dit, parce qu'il connaît Etienne Soropoki, ils étaient tous dans le même groupe. Lorsque, je dis bien, lorsque les arnaqueurs de l'IFDG, je les appelle les arnaqueurs de l'IFDG, ceux qui ont arnaqué l'IFDG, ceux qui ont passé tout leur temps à s'appuyer sur le... le, le comment, on comment on appelle ça Tous ceux qui ont passé euh, leur temps à s'appuyer sur le l'IFDG le, le, pour avoir les billets d'avion, pour avoir les faveurs des commerçants, les faveurs des lobbies de l'IFDG. C'est eux. Bogolan en bas. Bogolan a bénéficié de tout de l'IFDG. C'est comme euh, Mandia Célibé. C'est comme Kanté. Je peux citer tant de noms comme ça. Qui ont profité comme les, le, le, le, le, on ça, le, le vaurier, le bon là qui demande à Doumbia euh, 50 000 dollars. Comment il s'appelle là Celui qui est en Allemagne, là, qui est en, en, au Canada ici, là. Madik sans frontières. Il paraît qu'il a demandé 5, 50 000 dollars pour gérer la communication, n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit. À, aussi à Koulamati, voilà aussi le plus vaurier, le plus maudit de, son, de sa génération, de son espèce, euh, Fadiga, il est à Conakry. Vous partez, allez demander les 50 000 euros qu'on vous donne, ça c'est vous. L'argent là, ça, ça sert à quoi Ils sont en train de voler l'argent de ce pays, ramasser tout. Mais, Dieu merci, il y a certains jeunes qui veulent rester constants, dignes, droit au but comme les, les, les, les Etienne Soropogi. Le Etienne a été très clair. Nous ne sommes pas contents et nous allons le faire savoir. Voilà comment un garçon doit parler en ce temps-là. Nous ne sommes pas contents et nous allons faire comprendre. Nous allons le faire comprendre. C'est comme ça un garçon doit parler. Voilà un autre perdu, un Bogolan là-bas, un arnaqueur numéro un. C'est eux qui ont vendu Dadis. C'est eux qui ont pris Dadis. Ils ont venu mettre Dadis à la merci de Dumbuy, à la merci de la France. Lui, Bogolan là-bas. Il dit que si le dialogue a échoué, c'est parce que les leaders ne sont pas là. Je t'ai dit, Bogolan là-bas, je t'ai dit ça, je t'ai dit, même par mille, je t'ai dit, je te mets à défi. Si toi, ce sont tes propos énervants, tes propos qui peuvent pousser Elastor Diallo à rentrer dans ce pays-là, qui a tapé pour trop. Moi, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui est très proche de Elastor de, de, de, de, de Diallo. qui, qui n'a même pas besoin de se déplacer pour rencontrer Elastor Diallo. Il suffit que tu l'écris, il, il te dit, bénis-toi, voilà la réponse. J'aime ça, j'aime des personnes comme ça. Il est installé en Belgique, il a accès facile à Elastor Diallo. C'est que moi, j'ai dit aux frères-là. Je l'ai dit, j'ai écrit et puis j'ai envoyé mon vocal. Si ce sont tes bogo là-bas, tu dis que si le dialogue a échoué, tu es en train de protéger ton frère. Vous êtes en train de défendre, de défendre votre frère qui a échoué. Parce qu'aujourd'hui, même les médias demandent qu'il démissionne. Parce que ce qui est arrivé à Gomoula, s'il était digne, il avait un honneur. Je dis bien, s'il avait un honneur. S'il a un honneur, j'ai dit, bien s'il a un honneur, il allait démissionner. Nous parlons d'honneur, hein? nous nous parlons d'honneur. Je dit, s'il a un honneur, moi je ne peux pas être premier ministre, chef du gouvernement, et que mon ministre là juste me défie, je ne peux pas accepter ça. Tous les grands premiers ministres là ont démissionné. S'il y a un membre du gouvernement qui le défie, il démissionne, et il rend la tablette. Maintenant, pour défendre ton frère, que si ça a échoué, c'est parce que les leaders ne sont pas là. Il ne faut pas compter sur ceux dans les pour venir écouter quelqu'un qui n'est pas crédible. Celui-lui sait, celui dans les il le sait très bien. Celui-lui le sait. Il l'a dit à, à, à, lors de son invitation à, à Sciences Po. Il a parfaitement raison. Il ne fait pas confiance à la justice. Et puis l'exemple qu'il a pris là, c'est un exemple extraordinaire. Il a laissé tous les grands exemples. Il a pris l'exemple le plus minimal, le plus petit exemple. Une maison de deux chambres salon. Deux chambres salon. Une simple maison de deux chambres salon. Ça dit, je suis en train de quantifier l'intelligence du monsieur. Ça aurait été une autre personne. Celle-là allait partir prendre des exemples, des finances et autres, tout ça, les comptes blocs. Mais il a laissé tout ça là. Il dit, je vous donne un exemple terre à terre, très simple. C'est par rapport à celui qui avait posé la question par, euh, concernant la justice. Il dit je vais, vous poser une, je vais vous répondre terre à terre. Vous allez comprendre si la justice est crédible ou pas. Une maison, la maison dont on vous parle comme ça, c'est une maison. C'est ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Ce n'est pas parce que n'a pas de maison, il n'a pas là où dormir. Mais c'est parce que c'est une foutaise. Personne, une personne qui se respecte, ne va jamais accepter une foutaise de la part des personnes inutiles. Même si on devait récupérer la maison dans sa main. C'est à lui de fixer l'argent pour retourner. Il dit bah, « je veux retourner la maison, payez-moi. » Parce qu'il avait payé la maison en ce temps-là. Même le franc guinéen évalué en ce temps est différent du même franc guinéen évalué en ce moment-là. Le franc guinéen évalué en 2004. Et le franc Guiné est valé en 2018 ou 19 ou 20 là, c'est différent ou 22, 23, c'est différent. La même monnaie n'a plus la même valeur. On devait le rembourser, c'est-à-dire on, on retourne son argent. Et ça c'est ce qu'il veut aussi. Il dit voilà, la situation de ma maison là, et se trouve j'ai acheté la maison légalement c'est ma maison j'ai acheté. Donc la situation se trouve à la justice. La justice n'a pas tranché d'abord. Ou oh, bien la justice avait tranché. Non, disons la vérité. Est-ce que la justice avait tranché Au moins, qu'est-ce que la loi veut Ou oh, bien qu'est-ce que la loi voudrait La, la loi voudrait que, que, on dit oui, la justice a décidé de récupérer la maison, mais voilà, voilà, voilà, voilà. L'avocat de ces lois allait partir pour faire appel. C'est comme ça il fait appel. On reprend encore ou bien on envoie à un niveau la Cour suprême et autre, pour dé La décision finale devait être prise au niveau de la Cour suprême. Dans ce cas, celui étant soumis à toute justice, il n'est pas au-dessus de la justice, il allait se conformer. Mais l'affaire se trouve à la justice. On vient, c'est tout un national militaire qui est venu récupérer une maison de deux chambres. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous dire que la justice est indépendante Dans ce cas-là, la justice en Guinée, il n'y a pas de justice, c'est ce qu'il a dit. Que vous aimez ce monsieur ou pas. Moi, d'ailleurs, on dit qu'il me donne de l'argent. Demandez à celui-ci, il mon numéro. Demandez à celui-là, il a aussi mon numéro. Il n'a même pas mon numéro. Personne. Voilà. Mais la vérité, moi, je dis, à tant que c'est bon, je dirais que c'est bon. Et si c'est mauvais, je dirais que c'est mauvais. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Mais le monsieur, on l'a fait tort. Donc, oh, si toi, Bogolan, ce sont tes, tes conneries là qui vont pousser. dia même, dia si même ne t'en fait pas. si dia lui ne viendra pas. Sidia a été très clair. Sidia lui a été très clair. Lorsqu'on lui a posé la question, c'était le film de grande gueule, ça fait un peu longtemps. Hein. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir quand -ce il, va, il sera de retour, il dit Mais mon mais ben, retour est garanti par la CDAO. Et tout le monde sait. La signification que ma, mon retour est garanti par la CEDAO. Vous connaissez la signification de hein? ça Mon retour est garanti par la CEDAO. Il faut, parce que pour Sidia, il faut que lui voit un ballet diplomatique de la CEDAO en Guinée, les Vives, pour négocier des vrais points. Dans ce cas, il peut venir. Parce que si la CEDAO recommence à faire un ballet diplomatique des discussions concernant le calendrier, le programme, là, il peut venir. Mais là où la CEDAO a tourné le dos, même si on s'efforce de dire, dire qu'ils ont respecté, ils ont respecté, ils sont en train de respecter l'accord signé avec la CEDAO, nous savons très bien qu'ils qu ne sont pas en train de respecter un accord. Je vais lire les conneries de, de Bogolan là-bas, vous allez écouter ça rapidement, on va quitter ici. Permettez-moi, si je retrouve... Hein. Voilà, voilà Étienne Soropogui. Voilà mon champion, le voilà. Étienne Soropogui, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. Voilà Étienne Soropogui, mon cousin. Le solide garçon de Massanta. Voilà, le solide garçon du forêt. Voilà. Ça, c'est le boss de la forêt. Écoutez-le. Le vrai Thomas. Je vous ai dit que les Thomas là, je vous ai dit ça longtemps. C'est la première fois que je vois un Thomas mentir à la barre. Un Thomas. Demandez à tous les forestiers, un Thomas qui ment. C'est la première fois que je vois un Thomas mentir. C'était à la barre. Un Thomas mentir, là. C'est à la barre. C'est des personnes. Ils sont trop catholiques. Ils sont trop catholiques. Trop catholiques. Ils font beaucoup attention. Voilà. Donc, je vais lire ce qu'il a dit. Étienne Suropogui. Nous ne sommes pas contents. Et nous le ferons savoir ces jours-ci. Voilà. Il a été très clair. Voilà. Après l'échec de pour parler avec le premier ministre Gomu, les forces vives de Guinée s'apprêtent à lancer les hostilités face à la jeune militaire au pouvoir à Conakry. Voilà. Pour Soropogui, les acteurs domestiques... Oh, <rire> oh, et là. Et tiens, et bravo. Nous les Voilà. Il dit, voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi, petit... Non, toi, et moi, je me Non, je suis... Ouais, je suis oui, peut-être... Antoine, je ne pas qui est plus âgé, ça c'est sûr. J'ai réduit le mot petit. Mon cousin, je préfère ça. Mon jeune frère de valeur, Eliak, Heidi, Tamassi. Grand frère Abu, Big Brother, Haïdou. Donc, Étienne Soropogi dit <rire> Les acteurs domestiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez-y, dis ça au professeur d'histoire il va vous expliquer cela. Que -ce veut dire les acteurs domestiques vous connaissez, les acteurs... vous connaissez le domestique, non Domestique. Voilà, Lui, il appelle les, alors, les acteurs domestiques pour mener le dialogue. On atteint voilà, Écoutez, hein, les acteurs domestiques pour mener le dialogue ont atteint leurs limites. Et au niveau interne, toutes les voies de recours ont été épuisées. Donc c'est fini. Enfin, s'agissant du médiateur de la CEDAO, l'ancien président Boni Yahi, était un seul qui fait remarquer qu'il est occupé à faire autre chose, s'occuper de son parti politique, qu'il qu doit désormais rendre le tablier il, il dit opter pour une euh, dislo, euh, délocalisation du dialogue politique interguinéen, que ce soit dans la sous-région ou bien au niveau européen. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et Tien-Sorpouko dit qu'on doit demander à Boliaï de rendre la tablette de rendre le tablier. Il est préoccupé, il sait de quoi il parle, il rentre pas dans les détails. Vous savez, le monsieur est venu dire, ça fait de cela deux mois. Hein. Louis Bonny, il dit qu'on doit libérer ses partisans. Vous savez, tous ses partisans, le bureau, le comptable de la, le ils sont tous en prison. Actuellement, il est préoccupé par rapport à ça. Les gens-là ont passé presque deux ans, trois ans, d'autres ont fait cinq ans en prison. Hein. Ce sont ses partisans qui ont été pris par l'actuel président Patrick Talon. Il les a mis tous en prison. Donc lui il est préoccupé par rapport à ça. Il ne peut pas gérer la Guinée. Donc, il faut qu'on délocalise, on envoie ce dialogue-là ailleurs. Yeah. Parce que c'est la Gambie qui veut. Nous voulons la Gambie parce que le patron de la CEDAO, le secrétaire de la CEDAO, il est Gambien, Touré est Gambien. À lui, il veut qu'on envoie en Gambie. Là-bas, là, il là, n'y a pas de problème. Personne n'est chez lui à Gambie. Personne ne peut menacer quelqu'un. Personne ne peut. Mais ceux qui disent là, les acteurs domestiques là. Qui aiment dire la Guinée est souveraine, la Guinée est ceci, la Guinée est qui tape pour la souveraineté. Ce n'est pas les Marocains des dépenses inutiles, des dépenses qui ne sont pas importantes. Vous partez louer des cargos, des cargos marocains pour, pour pour entraîner nos parachutes. Est-ce qu'actuellement là, nous avons besoin d'entraîner quelqu'un Nous avons suffisamment de soldats. Nous avons des gens qui sont entraînés. Est-ce qu'actuellement là, nous avons besoin de dépenser de l'argent Voilà comment Idiamine monte des projets. Des projets pour sortir de l'argent. Des projets pour s'enrichir, pour entretenir ses nombreuses copines. Idiamine. Sinon, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller louer le cargo marocain là Envoyer ces soldats marocains là les, les Parce qu'il les a loués, je peux dire comme ça. Louer leurs déplacements, louer leur, leur milieu, Parce que quand tu changes de milieu dans la coopération, vous payez la on appelle ça déclimatisation. Bah. Tu dois payer tout ça là. Les frais d'hôtel, frais de séjour, tout est à l'achat de la défense. Quelles -ce sont ces dépenses inutiles Est-ce que nous avons besoin de ces dépenses actuellement là Voilà, voilà c'était gamine N où il, il crée les dépenses pour avoir sa facture. Il crée les dépenses pour, la, pour faire la surfacturation. Aujourd'hui, l'avion a été loué. Les militaires, là, on paie leur séjour. On paie tout ce qui concerne ces soldats marocains. Et ça aussi, c'est pour entraîner des, des, des soldats. Allez-y voir le nom de famille de tous ces soldats-là. Allez-y. Allez-y voir le nom de famille. Vous avez vu à l'Abbé. Demandez ceux, ceux qui sont à l'Abbé. Il y a des étudiants qui ont fait le concours... De recrutement des étudiants qui ont fait le concours de recrutement pour entrer dans l'armée. Je vous ai dit ça, ils n'ont pas été recrutés. Ce sont des étrangers de la zone qu'on a là-bas. Un étudiant qui a fait droit, lui, n'a pas été recruté. Mais c'est quelqu'un qui est minusier qui a été recruté. Comment vous pouvez nous expliquer ça Alors, Comment vous pouvez expliquer ça Les étudiants sont partis là-bas. Quand, grand frère Raphaël, comment vas-tu? Bonjour grand frère Raphaël. Les étudiants, hein, des étudiants sortant des universités de guinéennes ont fait le concours. Ont fait le concours, ils n'ont pas été recrutés. Il y a aujourd'hui une manifestation devant le centre d'hébergement de, de ces soi-disant eh, eh, militaires qui doivent être formés. De, for, ils ont laissé les états pour recruter des ministres. Maintenant, ce que les jeunes l'ont fait, j'apprécie ça. Ils ont essayé de communiquer de dialogues, d'enregistrer des dialogues, d'essayer de, de provoquer une communication avec ceux qui sont arrivés à quand, à l'Abbé pour leur formation. Beaucoup sont des menusés, des menusés de tapisser et autres. Là. Comment est-ce qu'un étudiant, un sortant des universités, même s'il est bête, peut échouer à un concours devant un menusé Vous aussi, c'est ce que je vous ai dit avant là. Ils ont ramassé leurs frères participants pour envoyer. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont, les gens étaient déjà recrutés. Je vous ai dit, avant même que, que Idi Amin sorte ce résultat-là. Voilà, c'est Idi Amin, la même personne qui crée euh, cette coopération avec le Maroc. La formation, en ce là une formation que personne n'a besoin. Donc, Etienne Souropogui, je le dis encore une fois, ce que tu as dit là, il faut rester sur ça. Vous, vous êtes mécontent vous n'êtes pas content et vous allez le faire savoir dans ces jours-ci-là. Faites-le s'il vous plaît. Mais c'est Etienne Souropogui, faites-le on comment vas-tu? Salam alaikum. Faites-le! Faites-le, faites-le savoir! Voilà l'autre là. Attendez. excusez-moi, voilà où il est où même? Est-ce que je. Permettez-moi. Hein? Parce qu'il il, m'énerve quoi? Il m'énerve trop. Excusez-moi, voilà le procès d'histoire. Regardez le procès d'histoire. Ouais, le professeur d'histoire. Regardez-le, excusez-moi, regardez-le un peu. Le professeur d'histoire. Et alors. No. La Guinée, avant, était un état multiséculaire. seculaire Para! Pour lui, il a dit un gros mot comme ça, là, Un gros français. Attendez, je cherche ça. Voilà. Le voilà. Regardez Bogolan là regardez. Je ne suis pas en train de l'accuser. Il a animé une conférence. Voilà, voilà ici. Je ne suis pas. On dit, selon Bogolan là le dialogue entre les forces vives et le Premier ministre, l'échec du dialogue entre le, le, les forces vives et le Premier ministre est dû à l'absence de, des leaders. On dit, estime Bogolan là du Front National de la défense de la transition. Il a créé le, F, le FNDT. Voilà, on dit pour Gemou, pour, pour Golan Aba, coordinateur de FNDT, ce retrait n'est pas étonnant. Je lui, il dit que, que le, le retrait n'est pas étonnant. Comme nous l'avions dit, ce retrait ne nous a pas étonnés parce que dès le début de ce propos, au niveau du FND, front défendre la Constitution, on s'attendait que les gens se retirent parce qu'il n'y a aucune volonté d'aller en avance. C'est bon même, moi je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Je veux bien tourner Alpha. Donc, euh, encore une fois, je demande. Euh, vous êtes plus de 300 personnes, il doit avoir 300 et quelques partages, s'il vous plaît. Maintenant, là, c'est ça. Si vous êtes 200, il doit y avoir 200 partages. Pour l'amour de Dieu, chacun n'a qu'à partager. Tu en vas là où tu veux, pour que les gens-là nous voient, de plus même. Voilà. Donc, euh. Je voudrais dire ceci pour terminer. Pour terminer, je dis bien, pour terminer. Je voudrais dire à Étienne Suropogui, cousin, mon cousin de valeur, ce que tu as... Je sais que tu vas agir. Je sais qu'il y aura une réaction extraordinaire. Je le sais très bien. Moi, je le sais. Donc, ce que je voudrais ajouter, mon, mon frère de valeur, je voudrais aussi que vous réagissiez par rapport au calendrier pour les prochaines manifestations. Voilà. Pour les prochaines manifestations, je ne voudrais pas, je le dis sincèrement, nous ne voulons plus de manifestations dans le Grand Conakry. Nous voulons des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. c'est ça même à chaque année. Donc, n'oubliez pas N'oubliez pas de programmer cette manifestation sur toute l'étendue du territoire. N'oubliez pas de le faire. J'insiste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu des appels. Nous avons reçu des informations. Nous avons reçu des, des orientations, des recommandations. Aujourd'hui, vous parlez... Tout le monde parle avec le professeur Fakouli, Tout le monde. La haine, les discussions qui étaient entre les partis politiques ont dégagé. Aujourd'hui, tout le monde est ok. Nous avons mis de côté nos, disques, nos, nos trucs inutiles, nos haines. Nous sommes des adversaires politiques. Mais en ce temps-là, en ce temps-là, nous savions très bien que nous avons un seul ennemi commun. Et ce qui me plaît en vous, c'est le fait que tout le monde s'est rendu compte que le monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. C'est-à-dire, c'est le point clair là, c'est le point clair là, c'est-à-dire c'est le point là, la madame C'est ce qui me plaît. Il n'y a pas un parti politique, une organisation de la société crédible, je dis bien, qui ne s'est pas rendu compte que les gens là ne veulent pas quitter le pouvoir. Je ne reviendrai pas en arrière pour dire que si vous benito a été écouté depuis, parce que nous l'avons dit, je l'ai dit même fois, les vidéos font foi, que le, le gars là ne veut pas quitter le pouvoir. Il a sélectionné ses, ses collaborateurs qui peuvent l'aider dans ce sens-là. Voilà. Tous, tous les petits ministres qui ont été choisis là, ce sont des ministres qui sont chefs d'un clan, d'une organisation, ou chef de groupe. Donc, on attend ces communiqués-là. Voilà. Nous sommes en communication, bien sûr. En fait, et autres là, Nous sommes, bon, je ne dirais pas avec, euh, avec même euh, comme mon autre cousin au niveau Guy. Voilà, du FNDC, on est en communication. C'est lui qui est recherché là, qui a dit la vérité sur France 24. Je le salue quelque part là-bas, mon cousin. Mon cousin de valeur, Onipogui. Donc, je vais terminer par mon champion, Dr cassori Je voudrais dire ceci. Docteur aujourd Kassori, aujourd'hui, Docteur Kassori, demain, je remercie le RPZ Arc-en-Ciel, le parti de valeur. Le parti politique qui a été enterré le 5 septembre par des communicants, par les médias. Aujourd'hui, Dieu merci, Alhamdoulilah, c'est ce parti politique-là aujourd'hui qui est en haut, qui est affiché partout. Aujourd'hui, le RPZ Arc-en-Ciel est le numéro un Indiscutablement numéro un aujourd'hui dans tous les débats. J'ai même vu un ancien RPGiste qui est devenu cadre de, du gouvernement qui a mis le logo du RPG, le logo de l'IFDG et puis il a mis croix comme ça. Il dit là-bas voilà, là voilà les deux partis politiques perturbateurs. Il n'y a pas de problème. C'est un ancien du RPG parce qu'il a honte de se déplacer pour aller au siège du parti. Mais ce que toi, tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas. Ce que toi, tu ne sais pas. C'est que Amadou, Amadou Doumbouya, le patron de la SONAP, c'est-à-dire qui s'occupe de l'achat et la vente du pétrole en Guinée au compte du gouvernement, était le directeur de la série de communication du RPG. Si lui, il a trahi le RPG... Toi qui n'étais pas... C'est-à-dire, toi qui n'étais... C'est-à-dire rien dans le RPG là. Qui était simplement là. Iba kosuke. Est-ce que cela m'étonne Ça n'étonne pas Benito. Moi j'ai tous tes messages que tu m'avais envoyés. Lorsque l'argent des communicants avait fait assez de débat. Tu m'avais envoyé pour un message pour dire de ne pas me mêler, de laisser tomber, qu'après tu vas me trouver un peu d'argent. Moi je te dis la vérité. Oui, regarde, Jabi Jabi, regarde. Je t'avais dit que je n'en ai pas besoin. Je le dis devant tout le monde parce que tu as, tu as, tu as, as dit, tu es apparu dans ma vidéo là. Donc, je le dis pour que tu entends. Je t'ai dit ce jour là que moi, Benito, je n'en ai pas besoin. Garde ton argent pour toi. Tu es là. Si c'est le contraire, poste ma photo. Dis, dis le contraire. Moi, je travaille entre 5h du matin et 11h. Ou des fois, je travaille entre 23h et 4h du matin. Ça me suffit largement pour faire ma vie. Largement pour faire ma vie. Je m'occupe de ma maman, de ma fille, de ma vie. Voilà. Aujourd'hui, si toi, tu mets la croix, parce que c'est pourquoi je le dis Parce que c'est la photo de Dr. Kassori qui était ta photo de profil. Je t'ai envoyé un message hier pour dire que tu es un escroc international. Pourquoi tu es un escroc Parce que tu avais, tu avais, tu avais tenté, toi tu avais tenté d'aller vers l'IFDG. Je me suis rendu compte. Tu étais à un moment là fâché contre le RPG. Quand y a on ne fait Non, ce pas la peine. Il faut te patienter. En politique, là, on ne le fait pas comme ça. Ça va. Ah, ok. Donc, là, j'ai bien compris. Donc, ni même que la n'a parce que tu appartiens quand même à un groupe un peu concret, un, un groupe très intéressant à Cancan. En bébrique, la Cancané. Ni identifier la n'a pas que la il est long. Parce qu'il va me faire un de c'est jusqu'à toi. La campagne de 2020, là. Il est quelqu'un tu a reçu plus de 200 millions pour faire la campagne dans ta région. Il a vu la soupe. Il a démasuré. Ça, c'est Dr. Yannick. Le directeur de campagne, Dr. Kassori, avec tout le staff là, au Dilaïbemakalatala, c'est toi qui effaces la photo de Kassori. Kassori, photo, mais la photo de profil là, c'est ce que tu as fait. Et quand je t'ai envoyé le message, tu m'as répondu. Quand je t'envoie le message, tu vas répondre Je dit que je n'ai pas besoin. ne Je ne suis pas un escroc. Je suis pas un escroc ne dis. Na ne dit. Prosa va Si tu veux je conduis ça photo là-bas ma frère. Il est très gentil, il est très cordial, il est très amical le professeur va il t'appelle, il donne des instructions, il t'appelle, il cause, il, il prend tes nouvelles. Voilà quelqu'un qui appelle après une semaine à il prend mes nouvelles. Ça, ça, ça me suffit largement. Largement même. Il faut demander au professeur Fakonde si s'il m'a donné un franc pendant ses dix ans de mandat. C'est nous qui avons fait la campagne à campagne qui Mais je ne suis pas un malhonnête ni. Parce que moi, je regarde le RPG autant temps de mon père. Parce que mon père a fait la prison, a été frappé à cause du RPG. Le temps, temps, le débit même. Le temps de lancer a compté. Je suis le fils de ce dernier. Né au Dénédit. Je ne suis pas obligé d'aller dans le même parti que mon père. Parce que ma, ma mère et moi, nous ne sont pas dans le même parti politique. Ma mère est du PIP, moi je suis du RPG est du RPG Mais voilà mon Rokoloï. cest ça dit mon est Long. Nata, aujourd'hui tu as été nommé. C'est toi qui te plains aujourd'hui. Si je m'envoie ici, Ousmane Doumbouya, il me connaît. C'est nous qui avons fait la campagne, bien entendu. Il n'y a pas quelqu'un qui était garçon pour faire la campagne au Carrefour, SOS, là-bas. Mais c'est moi, avec mes frères, là, nous avions fait la campagne là-bas. D'ailleurs, je demandais à tout le monde, il y a là-bas. C'est nous qui avons fait la campagne là-bas. Voilà, Doumbouya, il y a seulement, il lui, connaît. Donc, il est pas Parce il connaît Parce que c'est aujourd'hui j'ai mis le nom de Kassori. Parce qu'il y a. Et tout récemment, lorsque Kassori a été choisi, il y a un escroc. Lorsque Kassori a été choisi, tu étais dans son salon, tu étais avec le groupe qui est chargé des élections au sein du RPG. Tu étais là-bas. Tu étais ce Kassori. Tous les jours, tu étais ce Kassori. C'est lorsque Kassori est parti en prison qui t'es approché de qui d'abord De Keita, qui était le directeur de cabinet des de mines au temps de Magasuba, qui était devenu au temps de secrétaire général des mines. Après, on l'a limogé avec Aboye. Chérif, merci pour le témoignage. Salut, mon beau. Donc, je fais ce petit entre parenthèses-là pour te dire que, Ebadouniaye, Doumbriako Brabani, Allah le calpé, c'est Dieu qui vous a pris. Si vous n'avez rien gagné avec Doubouya, c'est toi qui te plaît aux autres. Est-ce que nous, on se plaint Nous, on ne se plaint pas. Nous, nous avons dit de retourner le pouvoir aux civils. Tous ceux qui sont partisans, tous ceux qui aiment le pays, là, ils n'ont pas demandé de l'argent à Doubouya. Doubouya quoi Doubouya est rentré en Guinée avec 4 800 euros. Doubouya est rentré en Guinée avec 4 800 euros. Qui a commencé à donner l'argent à Doubouya c'est son ami qui était, qui envoie les pièces détachées à Aïdjamin. Alpha Kong est le Kabondama, Alpha qui a tout donné. Où est-ce que tu Il y a ta casque. Moi j'avais un télécentre. Là-bas, télécentre. J'avais un centre de prestation. On appelle mon centre là le GG. Il faut demander où se trouve le GG. On va te montrer les GG. Toulon Betre, il plaisait Toulon Il y avait l'affichage d'Alpha Condé comme ça. Père Calon, ce n'était pas caché. Hein? Et j'étais ami avec les Peuls. On était là, il n'y avait pas de palabre avec les, mes amis et moi. OSS là-bas, là, il, il, il, il y a tellement de Peuls là-bas. Mais on, on, on, on, on, on, faisait des, on se taquinait. Il est escroc, nafi, aujourd'hui parce que tu as eu un petit poste. Tu effaces Kassori, puis tu attaques Kassori. Tu attaques Kassori. Il a attaqué la Mouna. J'ai commenté là-bas, tu es fâché. Tu as vu les commentaires, même qui donc ils ont commenté en bas. l'on Bali, c'est-à-dire l'ingratitude. Mais ça ne surprend pas quelqu'un. Hein. Ça ne surprend personne. Qui se plaint aujourd'hui C'est toi qui te plains. Nous sommes devenus directeur. on n'a pas de budget. Mais c'est ton problème, mon frère. Quand tu me regardes là, est-ce que moi je demande un budget moi là quand j'ai fini mon travail la fin de la semaine là on, on, paf, on envoie mon argent par dépôt on dépose mon argent tu n'as pas besoin d'aller chercher mon salaire ceux qui travaillent en Europe là aux États-Unis il faut leur demander comment on fait comment on fait le transfert ça fait tout pour aller dans ton, ton dans ton compte tu comprends je, moi je ne sais même pas qui me paye je ne sais même pas qui me... tu es un escroc nous allons le a fini. Et puis tu m'as dit que tu es mon grand frère. Moi, tu n'es pas mon grand frère. Dès lors que tu as décidé de te comporter comme ça, là, de s'attaquer à mon patron, de s'attaquer à un donc casse. Mais ni à le fait. si Dieu, si c'est vrai que Dieu est vrai, comme Dieu n'est pas, hein, pas vrai pour toi, comme Dieu n'est pas, pas vrai pour toi, comme Dieu n'est pas, c'est-à-dire, pour vous, Dieu n'est pas vrai, mais comme nous, on sait que Dieu est réel, Dieu est vrai, nous ne sommes pas pressés, Lorsque le CND là, a commencé là, tout le monde pensait que Doumbouya allait réussir. Aujourd'hui là, même vous qui êtes avec Dumbuya, là, vous êtes dessus et vous avez peur. Et puis ce qui me plaît là, c'est que vous avez, vous, avez vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez trop peur. Parce que même Albella Sonoro, vous savez très bien, est-ce que Doumbouya ne va pas chuter Aujourd'hui, il y a plus de 200 militaires. Très bien formés qui sont hors de ce pays. 200 militaires qui sont formés, qui ont fui, qui ont quitté ce pays-là. Vous ne savez pas que ça, c'est un danger pour notre pays. Un danger positif. Hein? Un danger positif pour notre pays. Oui, parce que ceux-ci-là se sont rendus compte que notre pays est dans la merde. Et ils doivent intervenir. Ce que vous, vous ne savez pas, hein? Lui là, il sait très bien... Il y, y a un imam, un imam qui a fait une vidéo. J'ai apprécié ça. Je peux montrer, la, à, à, prochainement, j'ai montré l'image eh, du frère eh, du, du, Il a parfaitement raison. Si quelqu'un a obtenu son pouvoir dans la sincérité, il n'a pas peur. Mais si quelqu'un a obtenu son pouvoir avec le fétichisme, avec les maraboutages, avec euh, la malnité, avec les armes-là, lui, il a toujours peur toute, ta, toute sa vie. C'est ce qui est. Il y a la vidéo là-bas. Il y, a, il y a la vidéo. Moi, c'est à cause j'apprécie beaucoup des militants de l'IFDG. C'est les gens qui ne changent pas. Et nous, et ta le RPG. Beaucoup ont appris ça. J'ai dit, les gens ont appris ça avec l'IFDG. Voilà, les gens sont restés avec le RPG. Malgré toute la souffrance, les gens sont restés avec le RPG. Aujourd'hui, ça a changé. C'est en notre faveur. Aujourd'hui, là, tout est en faveur de l'IFDG, du RPG. Aujourd'hui, en Guinée. Pourquoi toi tu peux aller tu as le kilo d'aller afficher les deux, eh, les deux logos des deux parties, puis tu mets croix tu dis voilà le danger en Guinée. Et puis tu viens me parler. Si ce n'est pas par respect à, à, à deux dames ici, la et, et, et, et, et j'allais t'insulter. Gardez-moi ça. Quoi, voilà le danger dans ce pays-là. Pourquoi alors aujourd'hui c'est les deux qu'on le cherche? Quels sont les partis qui sont cherchés? C'est l'IFDG et le RPG qui sont cherchés aujourd'hui. Tout le monde nous cherche. Tout le monde veut négocier avec nous. Tout le monde veut qu'on accepte. Et puis personne ne veut faire ce qu'on veut. C'est nous qui avons la majorité dans ce pays-là. Et vous ne voulez pas discuter avec nous. Bande de vauriers. Gardez-moi ça. Si tu en... Je vous ai dit ça depuis. Si tu entends la politique guinéenne, c'est deux partis politiques. Tout reste là, c'est une poubelle. Allez-y vérifier. Tu enlèves il y a des le RPD dans la politique guinéenne. Qu'est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qu'il va rester? Il faut enlever les deux. Qu'est-ce qui va rester si ce n'est pas la poubelle N'importe quoi. Qu'on Voilà les deux dangers. Ido Fora, qui est idiot. Malgré tout ça, tu plains, tu pleures, tu te plains. Quand tu es directeur national, mais tu n'as pas de budget. Salaud. Excusez-moi, portez-vous très bien. Merci. Gardez-moi ça. C'est toi qui es directeur national et puis tu te plains. Comment vas-tu, Zana Salim Joyeux anniversaire, hier c'était ton anniversaire. Franchement, j'ai voulu t'appeler. Portez-vous très bien, n'importe quoi. Non, ah, excusez-moi, portez-vous très bien, merci, n'importe quoi. En attendant, on attend les déclarations, on attend les nouvelles décisions, on attend. Aidez-nous, nous allons dégager les gens là. Go, toi, tu vas m'appeler, moi je vais t'écouter. Quelles sont les explications que toi, tu vas me donner Toi et moi là. On nous met, on retourne au lycée pour reprendre le baccalauréat. Tu n'auras pas le bac et moi je peux l'avoir. Je peux reprendre mon bac et puis je peux l'avoir. N'importe quoi. dit. Quand tu me regardes, je suis, ton, je suis ton petit frère. merci. Merci à tout. Portez-vous très bien. Que Dieu vous garde longtemps. Restez dans vos partis. Hein. Ne changez pas, s'il vous plaît. Voilà. Ne devenez pas comme des vauriens comme ça là, qui changent de, de parti. Qu'on a commandé. Il va commander. Ils connaissent même pas la limite de demander. Docteur Kassoulian de l'Ékafour. Nous avons dit haut et fort. Celui qui dit au sein du RP que c'est pas Kassouli, nous allons te montrer le soleil. En bref, celui qui dit que c'est pas Kassouli, nous allons te montrer le soleil. Il dit télé, ni Kassouris, tu vas voir le soleil. Nous ne voulons un parti qui, qui va rester en vie. Nous ne voulons pas un parti, un parti qui va mourir en cours de chemin. Nous voulons un parti, qui doit, un parti qui doit vivre. Avec Kassori, nous allons vivre longtemps. Nous ne voulons pas des bandits, de vauriens. Il y a maintenant le Daro. Kassori est bien. Mais. Mais quoi Kassori, Kassori est bien. Kassori est comme ça. Mais quoi ah, Merci Toumani Kanti. Merci frère. N'importe quoi. C'est ce que tu entends là. Non, il est bien, mais... C'est dans, dans la même bouche, hein, tu entends, que, mais nous, et ça je remercie, le noyau dur du RPG, le noyau le plus dur, si tu entends le noyau le plus dur du RPG, ceux-ci-là ont déjà dit à tous les chefs du RPG, si celui qui s'amuse à dire que ce n'est pas Kassori, nous allons te montrer notre vraie face, notre vrai visage. Ce n'est pas nos chefs-là qui s'amusent, qui ne s'amusent pas avec Kassou, que toi, un, un une ordure comme ça, qui peut venir dire que voilà les dangers dans ce pays-là. Ce sont des dangers n'importe quoi. Et pourtant, c'est lui, lui qui vous empêche de dormir comme ça. Kassour, là, aujourd'hui, là, pourquoi vous le gardez Parce que toutes les preuves ont été, ont été démasquées, ont été mises dans la poubelle. On dit que ce ne sont pas des, des preuves. Pourquoi vous ne le libérez pas Voilà Oye oui, il Pourquoi vous ne libérez pas Oye oui? Aucune preuve contre Oye. Oui. Et un salaud vient nous dire que ce n'est pas lui. Nous allons lui montrer le soleil. Il, il, il faut rester comme directeur national. Tu n'as pas de budget. C'est mon problème. Et ça ne l'a fait l'euro. Moi, je ne suis pas directeur national. Moi là, lorsque j'étais directeur là, mon budget était voté avant même de partir pour les vacances. Mon budget était voté. J'ai mon budget de l'année suivante avant même de commencer l'année scolaire. Tout le monde me connaît avec ça. J'ai toujours mon budget à la banque. L'argent a été à mon, à mon nom, à la banque, à l'écobanque. Je, je, je fais l'état de salaire dès que c'est payé mes travailleurs. Dieu, pendant neuf ans, un vaurien comme ça, là, si toi tu n'as pas de ton pizza, là, ou quoi, là, et c'est mon problème. Moi,